Nous voici donc dans le test, le nouveau test du jeu Prop Night, qui est un DBD-like à mi-chemin entre Garry's Mog, Mode, Garry's Mode et aussi Dead by Daylight. On incarne l'un des quatre survivants dans un jeu avec des codes de slasher. On récupère des points, on doit réparer des moteurs, on peut fermer des ports dans des courses-poursuites ou des barrières. Les points ici nous permettent d'accéder à des coffres et qui nous donnent du loot, comme par exemple euh, un Medikit que j'ai avec moi. On doit réparer des moteurs pour rétablir le courant pour accéder à l'extérieur. Et particularité ultime du jeu, à part ces éléments qui font, certes, penser à Dead by notamment là, le QTE, qui s'active et qui est prévenu, hein, avec un élément de réussite critique qui, à la fin, et pas, pas, pas, pas au début par rapport à Dead by Daylight. Hein. Oh, mince. Bon, je ne vais pas rester là. Hein. Ça, c'est l'équivalent des crochets. Où on est suspendu une fois que le tueur nous a mis au sol. Eh bien, on peut se cacher en objet. De cette manière, on peut se cacher comme n'importe quel objet, à la vue du tueur, finalement. Ce qui est hyper stylax. Et en vérité, le tueur aussi peut se cacher. Alors je trouve qu'il y a pour l'instant un petit déséquilibre dans le jeu. Notamment je pense à cet aspect de camp. Il y a le camping ou le tunnel, peu importe, qui est assez prégnant dans le jeu. Par rapport à la de la daylight. Donc c'est quelque chose qui peut être corrigé, hein, qui peut être ajusté. Avec un léger avantage pour les survivants, mais c'est un poil plus punitif que Dead by Daylight. Même si je suis très charmé par clairement le graphisme, euh, ça me fait penser à, au succès euh, qu'il y a eu sur euh, l'Astierre Nightmare avec ses particularités, ses avantages, ses défauts, sa répétitivité. Ok. Il se cache. Nous sommes un épi de maïs. Oui, alors. On a gagné des minutes. D'accord. Et donc, petite autre particularité, c'est que on a... Super Epi va... Euh... Réparer la machine. Je sais pas si quelqu'un va l'aider, mais... Ouais, Skash, il se cache, il vous voyez. Il se transforme. En objet. À côté du survivant. Il attend que quelqu'un vienne aider. Euh, oui il l'attend là. Je ne sais pas si c'est. Si son aura apparaît euh, de manière normale autour de autour de, de. Autour du survivant qui est suspendu. Si c'est le cas, c'est bien trouvé. Parce que ça nous donne une indication sur où se trouve le tueur. Et ça permet aussi de motiver les survivants. Et bien à réparer le moteur. Voilà. Très bien. Allez. On répare le moteur. Il hmm. y a une ou deux subtilités vraiment pas inintéressantes. Sur le jeu, on peut se transformer en... Lapinou ah euh, non, c'est pas un, un lapinou ça. Je suis pas un lapinou. Ou alors je suis super lapinou. Oh là. Super lapinou et super épi. Non C'était pas super épi Non d'un cul Aïe aïe oh, il... oh non, ils ont déjà utilisé le. Quoi Non, c'est pas utilisé. Oh non Super Epi était en fait un super traître C'est dégueulasse Il avoir le temps, pas Non Allez, allez, allez Oui Ah, c'est beau, ça Qui m'a sauvé la vie? Ah, oh yes. La porte, enfin, mais il pouvait bousiller la porte. Hein. Donc, je vais réouvrir la porte. Je vais réouvrir la porte pour que ça serve aussi de protection à quelqu'un d'autre ou à moi-même. Si on a besoin. Ok. Le tueur est là. Oh <rire> euh, non. Ok, on arrête par un quatrième moteur. C'est un peu compliqué, cette histoire. J'ai hein. l'impression qu'il campe, quand même. Hein. Si. Je vais me soigner. Grâce à mon loot, à mon medikit. Parce que les points de vie, c'est ce qui nous couche au sol. Ou pas, à force de nous. taper avec l'arme principale. On oh, si on peut faire quelque chose. Ok. Objet, objet. Oh. Oh. Non, non, non. <rire> Il a cru que j'étais l'autre. Il a cru que j'étais l'autre. Tout va bien Tout va bien Je suis Un énorme tas de foin Je suis super foin Je suis D'un chat Je suis Chat foin Ok Ok les portes de sortie sont apparues On va être... Euh... Super peluche. Super tabouret. Aïe. Non, non, non Super tabouret Wow Mais non C'était un vil traître Super épi était super traître. Aidez-moi. Non, qu'est okay, là? Se jamais fier aux apparences. <musique> Thank you. Très bien. <rire> Alors, donc, on incarne désormais un tueur dans Prop Night. On peut incarner ce qu'on veut. On peut se transformer en ce qu'on veut. L'imposteur a le même pouvoir que les survivants. Ce qui est hyper vénère, ce qui est très vénère. Ok, c'est un pouvoir à niveau, un endroit à niveau. Ok, on peut remonter, bien sûr, je connaître un peu. Allez, viens par là. Voilà Tu crois que je t'ai pas vu? Ah. <rire> oh non, oui... Où est-ce que je peux t'accrocher Ah, là. Parfait Allez, viens Je l'ai vu hein. Allez, je te ramasse. Faut que je te pose quelque part. Genre en face, là. C'est bien, c'est en face. Ok. Allez, go! On va continuer. On va se déplacer en ayant la tronche d'un vase. Super méchant vase, c'est moi Bonjour Quelle <rire> horreur Quelle horreur Quelle horreur On a un pouvoir équivalent, de toute façon, à ah, ce... des survivants. Ok. J'arrive. Zoom. Allez. C'est quoi ce. ces sauts là en étant un livre. Voilà Un hit ah, C'est bien ça. Allez Allez, très bien. L'imposteur de tous les méchants, c'est probablement le. Plus intéressant, hein. On va se transformer en bouteille. On se transforme pas tout à fait à côté. Voilà. Je sais pas si c'est le même que j'ai récupéré. Ok. N'empêche, ah. on a. Toute la bande qui était là. Hein. Attends, tu t'échappais comment En hauteur, sans deck. Comment vous avez fait Attends, est-ce qu'on peut être un poulet On va être un poulet. On va être super méchant poulet. Super mé. J'ai envie de quelqu'un s'offrir hein, par là. Ah Super méchant poulet arrive On va pas à tunnel, parce qu'on n'est pas. Dégueulasse Super chaise est là pour vous détruire. Fichtre voilà comme ça. Super chaise. N'en a pas fini avec vous. Non. Pas les lapins. Okay, bonjour. Bien bah, sûr, on va faire comme si, hein. Ok. On va transformer. Pourquoi il y a un, un endroit différent. Je... J'apparais, je disparais. Bon, très bien. J'aurais dû, en vérité, totalement... Euh, ...la poursuivre. J'aurais dû, j'aurais dû, dû. Ok. Oh. D'objets. mettre ici cette valise super chelou ok Pouvoir d'invisibilité donc chez les survivants. On ne sait pas qui il est. On va se mettre là. On va se surveiller. Oh, ok. Il a bougé. On l'a entendu bouger. On a entendu bouger. Ok. Oh non Ok. Ah vu. Aha! Ce livre était trop faux. Où est-ce que je te pose? Ok, bien tenté, bien tenté. Ok. Genre le temps. Gros doute hein. Mais où est-ce que je te pose sans deck Sans deck, où est-ce que je te pose Sans deck Je sais pas où te poser. Je ne sais pas. Non, non, je sais pas. Mais tu n'es pas une valise Harry euh... ils vont finir de réparer tranquillement hein ah, C'est très loin hein. Voilà on y va en chaise On va euh, tranquillement en chaise Ok Nul. nul. Kenneth m'échappe, ok. Pourquoi tu. Je sais pas, compris pourquoi est-ce que tu m'échappais Non Non. Ok. La partie est tendue, il ne reste plus qu'un générateur à réparer. Oh, pour casser les générateurs qui sont en cours Les générateurs sont assez proches les uns les autres. Hein. Oui, alors non. Oh, pas de tunnel. Oh, en vérité, on devrait tunnel. Hein. On devrait tunnel. Ils sont trois, ils vont essayer de forcer. On va s'en priver, hein. Je t'ai vu. Ah! C'est chaud, hein. C'est chaud, hein. Franchement. Il y a un genre d'équipe naturelle qui se place, qui est très étrange et qui est en même temps euh, euh, pas mal. Et il y a des pouvoirs hein, de, de tueurs qui sont quand même un peu poussés. Ah, ok. On va se dépêcher. Et il y a des objets aussi qui sont plus intéressants à investir que d'autres. On casse tout ce qui doit l'être. On y va en livre. Hop là. Qui en pas en arrière? Ça gride. Il y retourne en boîte. Ah Quelle est donc cette sorcellerie oh, il y a une chaise là. Hein ouais. Heureusement que je m'en suis souvenu. Non, ça gride, ça gride. Un ah, peu looté. <rire> en ne bougeant pas. Non, d'un cul-cul. Je t'emmène en haut, je sais pas. Si ça va servir à quelque chose. Hein. Mais euh, je fais ce que je peux plus qu'un. J'arrive Non, ça a... là t'as tenté un coup de poker hein, mon gars. T'as tenté un coup de poker, allez. Allez, allez... Pas besoin de transformer là pour le coup. Oh, je t'ai vu je t'ai vu Et on fait une John Cena C'était quoi ça C'était plutôt bien joué ça... Mais... <rire> on refait une John Cena. <rire> Cette course-poursuite, mon gars Trop drôle. Oh <rire> Voilà Voilà Ah Eh bien, c'était vraiment pas mal. C'était un peu tendu. Donc, c'est un jeu à niveau. Hein. On change d'expérience, on change de niveau, on évolue. On a aussi des éléments à mettre en avant, notamment les pouvoirs du tueur. On a du loot chez les survivants. On a aussi, un euh, dans le jeu, on a un vocal. Donc, on peut utiliser le vocal et on peut choisir le serveur. En tout cas, c'est un jeu qui est vraiment intéressant avec du potentiel. Il vient tout juste de sortir.